D'année en année, Apple ne sait innover en sortant des nouveaux Macs, que ce soit des MacBook Pro, des Mac mini, des Mac Pro, bref, tout le monde est servi. Un point commun entre tous les acheteurs, c'est qu'il faut dépenser une certaine somme pour acquérir ces produits. Donc, produit cher dit produit qu'il faut bien entretenir. Aujourd'hui, je vais vous parler de Clean My Mac X. C'est un petit logiciel que vous installez sur vos Macs, compatible avec les nouvelles versions de Mac OS, qui va vous permettre de nettoyer, de protéger et de booster les performances de votre machine. Mon test de Clean My Mac X, c'est parti, c'est maintenant. Commençons par évoquer et regarder ensemble ce qu'est CleanMyMac X et comment l'interface se positionne. Pour info, ce logiciel a été lancé il y a 12 ans, c'était un des premiers logiciels pour nettoyer les Macs. Il y a des millions d'utilisateurs à travers le monde. Pour rappel, vous pouvez le télécharger et tester gratuitement CleanMyMac, hein, donc n'hésitez pas, il y aura le lien en description. Lorsque j'aurai téléchargé du coup CleanMyMac X et lorsque j'aurai installé l'application, je vais me retrouver du coup en lançant l'application sur une fenêtre, la fenêtre du logiciel qui me souhaite la bienvenue. Sur la on va retrouver un menu un menu qui va nous permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités il y aura par exemple système, pièges jointes, corbeilles, fichiers malveillants etc etc on va bien entendu parcourir ensemble toutes les fonctionnalités je vais tout vous montrer ne vous inquiétez pas l'élément le plus populaire c'est bien entendu l'analyse intelligente il examine le, le système traite des tonnes de fichiers que ce soit des fichiers cache invisible des téléchargements incomplets des vieux fichiers des fichiers masqués des fichiers dangereux des logiciels malveillants bref il va vraiment un clic nous permettent de nettoyer, de protéger et de booster les performances. Ce sera donc très facile. Il suffira d'aller juste cliquer sur Analyser. Une fois que j'ai cliqué sur Analyser, on voit que l'examen du Mac est en cours. Personnellement, euh, je nettoie rarement mon Mac. La... Enfin, j'ai pratiquement jamais nettoyé mon Mac, surtout sur au niveau des fichiers malveillants, au niveau du nettoyage global, des fichiers un petit peu cachés, etc. Euh, moi, ce que je fais souvent, c'est d'essayer de dégager les gros fichiers. Donc, je le fais manuellement. Je, bah, je parcours un petit peu mon disque dur pour trouver les gros fichiers et euh, je les supprime. On verra qu'on va pouvoir l'automatiser directement avec CleanMyMac X. Alors là, l'analyse intelligente est en cours. On voit que le logiciel a commencé par la partie nettoyage. Je vais peut-être un petit peu accélérer la vidéo hein, pour qu'on voit ce que ça donne. Et hop, la partie nettoyage vient d'être validée. Il y a 20Go, 20 gigas, 20,39 gigas à nettoyer de contenu inutile. Donc ça, c'est déjà un bon gain de place hein, sur mes 500 gigas. Euh, sachant que c'est des fichiers inutiles. C'est même pas des fichiers que je devrais euh, supprimer parce que j'en ai plus besoin et que je vois que j'en ai plus besoin. On verra tout à l'heure ce qu'on va trouver là-dessus. Au niveau de la protection, on voit qu'il a trouvé une menace potentielle et qu'il nous propose trois tâches à exécuter pour analyser les performances. On va pouvoir aller voir les détails, hein, bien entendu, de ce qui est à nettoyer. Par exemple, lorsque je clique là-dessus, on voit que c'est des fichiers cache. Il y a 11 gigas de fichiers cache, d'historique d'utilisateur 1 giga de fichiers d'historique, en haut, hop, voilà. Il y a vraiment des fichiers que, personnellement, à la main, je n'aurais jamais trouvé. Donc, alors, 14Go de fichiers de ce style, c'est vraiment pas mal. On voit aussi qu'il y a des pièges jointes, 5Go de pièges jointes, que euh, peut-être je vais en désélectionner une boîte mail ou deux. Et après, je vais pouvoir aussi les supprimer. Et que dans la corbeille, j'ai 700M. Au niveau des menaces, on voit que j'ai un logiciel publicitaire qui est installé. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, on va aussi euh, le supprimer. J'exécute. Et là, Kid My mac va tout simplement nettoyer et écarter les menaces tout en boostant du coup les performances avec les trois tâches alors on voit hop qu'il a supprimé du coup la corbeille qu'il est en train de supprimer les fichiers système, et que du coup la pièce jointe est supprimée et que ça a écarté la menace potentielle en plus de ça il nous a exécuté un script de maintenance, vidé le cache DNS et libéré de la RAM ce qui va nous permettre de booster du coup notre ordinateur, ça c'était l'analyse intelligente un clic c'est fini, c'est réglé maintenant on va aller un petit peu voir le menu de gauche, on voit que du coup il y a une partie nettoyage qui a été déjà faite hein, par l'analyse intelligente avec le système piège-jointe Corbeil. qu'après il y aura la partie protection qui a aussi été faite dans la plupart des cas par euh, l'analyse intelligente je vais pouvoir quand même indépendamment de cette analyse intelligente par exemple cliquer sur fichier malveillant et faire une analyse de fichier malveillant et s'il y en a trouvé bah on les supprimera mais si vous faites l'analyse intelligente bah c'est la simplicité en un clic vous aurez pratiquement tout fait là dans confidentialité on va rechercher des éléments confidentiels dans tous les navigateurs on voit par exemple que hop j'ai beaucoup d'autorisations d'applications, bon c'est des applications que j'utilise, donc on va les laisser. Si je veux voir sur Chrome ou Firefox, je vois qu'il y a quand même des milliers de cookies qui sont encore dans le navigateur et que je, du coup, je vais pouvoir supprimer directement pour effacer toutes les traces. Hop, je les supprime. Ensuite, au niveau des performances, je vais pouvoir cliquer sur optimisation ou entretien pour faire un petit peu ce qui a été fait aussi durant l'analyse intelligente. Ce qui va m'intéresser de vous montrer aussi, c'est le désinstaller. Parce que lorsqu'on supprime un logiciel sur Mac, souvent, bon, on prend le logiciel dans application et on, on délète. Mais il se peut qu il que la l'installation ne se fasse pas vraiment très bien. En passant directement par Clean Max et le désinstalleur, on va voir du coup la liste de nos logiciels et on voit que, par exemple, déjà, j'ai des logiciels qui sont obsolètes, que, qui ne marchent même plus. Donc, je vais désinstaller. Hop, je vais cliquer dessus, simplement, et je vais les désinstaller. Ils peuvent être obsolètes parce que j'ai essayé de les désinstaller et ça bah, ça a pas vraiment marché, ou ne plus correspondre à la version que j'ai. J'aurai juste à cliquer dessus et lancer la désinstallation, et là, hop, ce sera fait, et tout sera fait de manière très propre. De même, on va pouvoir mettre à jour des logiciels directement via Clean My Mac et euh, voilà par exemple OBS je vais mettre à jour OBS ça va se faire de manière propre et sécurisée. Il en sera de même pour les extensions. La mise à jour des applications ou des extensions va supprimer en masse les applications, les plugins, les extensions indésirables qu'on peut récolter lorsqu'on va mettre une mise à jour directement via un site ou autre. Ça va nous permettre vraiment une protection en temps réel et ça va être top. Parlons maintenant de la fonctionnalité Télescope moi c'est vraiment cette fonctionnalité que j'utilise au jour le jour en plus que la possibilité de nettoyer mon Mac. Ça va vraiment me permettre de voir tous mes fichiers vous savez, euh, j'enregistre je, je, avec des fois des téléphones, j'enregistre mes vidéos avec des, des, euh, des appareils photo numériques, bref et du coup je mets tout sur mon Mac pour souvent tout remettre après sur un disque dur externe et bah il, souvent bah, il est blindé quoi, mon Mac est blindé il y a plein de fichiers, là avec la fonctionnalité télescope je vais pouvoir faire un scan de tous les fichiers volumineux, je vais cliquer et ça va m'afficher avec vraiment un UX top des bulles qui vont prendre en compte la taille, les volumes des dossiers et des fichiers. Je vais me retrouver du coup avec un éventail de fichiers, avec plein de petites bulles de fichiers qui seront pour moi à supprimer parce que j'en aurai plus besoin vu que je les ai déjà tous mis euh, sur mon disque dur externe. Je vais pouvoir du coup tous les sélectionner et tous les supprimer. C'est ce que je faisais régulièrement manuellement. C'est-à-dire comment je faisais Une fois qu'on me disait que mon disque dur était saturé de mon Mac, j'allais dans mes dossiers où je mets souvent mes vidéos je triais soit par date, soit par taille de fichiers et je regardais un petit peu les fichiers, je regardais ce que c'est et je l'ai supprimé. Ça prend quand même régulièrement du temps. Alors qu'ici, en un clic, j'ai un aperçu global et je peux supprimer. Ça va être pareil avec autres fichiers. Je vous disais, euh, des fois je triais par date. Avec la fonctionnalité autres fichier, ça va me détecter les fichiers qui sont anciens. Je vais pouvoir regarder par date d'accès, il y a un an, il y a un mois, il y a une semaine, et du coup ça va me permettre de les supprimer avec une logique temporelle. Dernière fonctionnalité que je peux vous évoquer, c'est le destructeur qui va me permettre de détruire des fichiers un petit peu avec du... du secret et d'empêcher la possibilité de restaurer ces fichiers donc voilà pour la présentation de cette interface de cette interface qui est vraiment belle et facile à prendre en main maintenant je vous propose de vous synthétiser les actions quotidiennes que je fais avec cleanman parce que vous, vous doutez que je ne suis pas toutes les fonctionnalités tous les jours et je vais vous montrer essayer de vous faire projeter sur comment je l'utilise au quotidien c'est parti tout d'abord, une chose qui vraiment me sert au quotidien et surtout m'alerte au quotidien, ça va être le petit logo CleanMyMac et les petites notifications Clean CleanMyMac qui seront disponibles depuis la barre, la barre de, de Finder. On va avoir du coup, en cliquant dessus, une petite fenêtre qui va nous expliquer ce qu'il est en train de se passer sur notre Mac. Vous aurez sur un même onglet, un même aperçu, toutes les informations importantes et qui peuvent vous servir. Par exemple, la protection, est-ce que quelque chose de malveillant a été détecté ou non Vous allez pouvoir avoir aussi votre volume sur votre disque dur, vous voyez mon volume il me reste 150 gigas disponibles donc du coup si je me transfère des fichiers vidéo sur mon Mac, bah, je saurais d'un coup d'œil si j'ai assez de place pour les recueillir ça va être pareil, Voilà, moi j'ai partitionné mon disque dur euh, de 500 gigas en deux disques durs parce que j'en ai un qui est sous Windows et, euh, et voilà j'ai directement l'aperçu des deux partitions, je vais voir combien il me reste de mémoire vive disponible sur mes 32 gigas et je vais aussi voir toutes les autres caractéristiques de mon Mac, la batterie, le CPU est-ce qu'il est chargé, la corbeille, etc. À chaque fois, je vais pouvoir avoir des raccourcis, soit en haut pour lancer une analyse, donc ça va directement me lancer une analyse ou détruire des fichiers ou détecter un virus. Voilà, je vais avoir toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées à présent directement en haut où je vais pouvoir directement voilà cliquer et ça ira vite. Et moi, ce que j'utilise souvent, ça va être les petits boutons libérer. Ça veut dire si j'ai besoin de libérer de l'espace dans mon disque dur, je peux cliquer sur le petit bouton libérer. En cliquant sur le bouton libérer pour libérer du coup de l'espace de disque dur, ça va me lancer une analyse intelligente qui va me permettre voilà de voir si j'ai les fichiers à supprimer. Moi ce que je fais souvent aussi c'est libérer de la mémoire vive. Vous voyez là, j'ai pas beaucoup euh, d'applications qui tournent alors que ma mémoire me reste que 2 gigas donc c'est n'importe quoi. Et c'est que j'ai des tâches qui bouffent ma mémoire vive. Donc je clique sur libérer, ça va vider et ça va me permettre voilà de fluidifier mon Mac. De 2 Go disponible, je suis déjà passé à 13 gigas Pareil vraiment ce que je trouve très intéressant c'est quand j'ai une application bah, qui bug. CleanMyMac my Mac me propose en me disant voilà, bah, elle ne répond plus, voulez-vous la quitter et ça me propose de la quitter de manière bah, plus sécurisée. En bas je vais pouvoir aussi libérer de la place en effaçant des fichiers qui sont jugés inutiles par Clean My Mac. Autre point que j'utilise régulièrement directement sur l'application en plus qu'une petite analyse pour supprimer mes fichiers ça va être l'assistant. L'assistant va me permettre d'avoir bah, une visualisation sur euh, est-ce qu'il y a des soucis est ce qu'il faut que je fasse. Par exemple voilà là il me dit qu'il y a deux applications qui sont non compatibles. Lorsque je vais cliquer dessus je vais avoir les deux applications qui sont pas compatibles avec ma version de Mac et je vais pouvoir directement les supprimer. Ça va me les désinstaller mais personnellement je sais même plus ce que c'est comme application. Donc dans le doute, je les aurais laissés. Je vais pouvoir même avoir les applications qui sont inutilisées depuis des lustres. C'est ce qui me sert au quotidien sur CleanMyMac. Désinstaller des applications inutiles ou nettoyer des fichiers inutiles. Pour finir, ce que je fais régulièrement, je vous le disais, c'est la fonctionnalité télescope pour voir les gros fichiers. Bon là je les ai fait euh, bah, pour vous montrer donc ça va pas m'en sortir plus. Mais je clique dessus, ça me fait mon analyse rapidement et je peux supprimer les gros fichiers. Et bien entendu, la dernière fonctionnalité bah, que vous utiliserez vraiment souvent euh, qui va vous permettre de vider votre corbeille de façon euh, propre vous cliquez dessus ça va vous analyser votre corbeille de mac mais aussi vos corbeilles au niveau de vos boîtes mail et vous allez pouvoir dégager voilà regardez 2 gigas de fichiers et les supprimer ce sera nettoyé ce sera simple voilà les usages qui sont vraiment utiles hein, en plus de protéger votre mac au quotidien avec clean my mac x je vous le rappelle si vous voulez tester et télécharger gratuitement ce petit logiciel je vous remets mon lien mon petit lien en en description comme je vous le disais en introduction tous les possesseurs de macbook devraient prendre soin de leurs bête qui coûte assez cher donc faites le merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire en attendant la prochaine vidéo vive à fond vive high tech merci et à bientôt sur ma chaîne